faire une couverture facebook avec canva c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de la série canva je vais pas vous faire tout un portrait comme je vous ai fait sur les deux premières vidéos puisque voilà il fallait mettre en condition tout ce que j'allais faire, donc ce, ce fameux fil rouge au niveau de Canva, pour les personnes qui découvrent uniquement cette vidéo, euh, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le logiciel Canva. C'est une série, puisque je suis actuellement partenaire de, de, du logiciel Canva. Donc si vous souhaitez avoir accès à la version complète et gratuite pendant 45 jours, vous avez un lien dessous, même si vous êtes déjà inscrit sur Canva, vous cliquez sur ce lien et pendant 45 jours vous allez avoir justement bah, Canva 100% gratuit, vous allez pouvoir faire tout ce que je fais, euh, ce qui va vous éviter d'aller chercher les images à gauche et à droite, c'est à dire ce que moi j'ai fait pendant un an et demi en fait, j'avais un autre logiciel de visuel et... Euh, j'allais chercher les images sur euh, Free, euh, Pixbay et ensuite je revenais sur Canva pour mettre mes images. Bref, c'était vraiment une perte de temps. Aujourd'hui, je, je, je paye moi aussi Canva, donc je suis vraiment sur la partie euh, payante. Hein, j ai, j ai pas de, de, le logiciel ne m'est pas offert par Canva. Euh, donc, on va aujourd'hui construire une couverture Facebook. Je vais vous expliquer euh, quelles sont les spécificités. On pourra voir par la suite... Euh, les couvertures LinkedIn. Euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus Ah oui, si vous n'avez pas encore euh, pris la formation euh, Ambition Web donc c'est mon aimant à client pour ceux qui connaissent le principe c'est-à-dire c'est une formation que je mets à disposition afin de pouvoir communiquer ensuite avec les personnes qui sont intéressées par le fait de développer son activité en ligne, je vous montre euh, la petite vidéo juste maintenant vous avez le lien pour télécharger ambition web qui est juste sous la vidéo, c'est cinq formations qui vont être délivrées une fois par jour, c'est des belles formations complètes. On passe maintenant donc sur mon ordinateur pour la création d'un Canva. Non, d'une couverture avec le logiciel Canva. Bien. On passe sur mon ordinateur, on va maintenant donc s'occuper de la couverture Facebook. Là, c'est facile. Alors, qu'est-ce qu'une couverture Facebook, je peux vous montrer si vous voulez. Si vous hésitez ou si vous pensez, que voilà, vous ne savez pas ce que c'est. Euh, vous avez deux types de tailles, même trois types de tailles de couverture Facebook. Vous avez les pages, euh, les couvertures de pages. Donc, les pages, c'est l'endroit où vous avez des gemmes. Que... Allez. Alors, ça rame un peu, je suis désolée. Hop. voilà, une couverture de page, c'est exactement ça. C'est ce que vous avez ici. Vous avez également les couvertures de groupe. Euh, ici. Donc par exemple, il faudrait que je refasse la couverture de mon groupe. Ce serait peut-être l'occasion d'ailleurs. Euh, donc vous avez ici la couverture de groupe qui est là. Et vous avez également les couvertures de vos pages personnelles. Vous avez également les couvertures. Alors, sur les pages de, les couvertures de groupe et les couvertures, non, les couvertures de page et les couvertures personnelles, c'est la même taille. Les couvertures de groupe sont un peu plus longues et vous avez également les couvertures pour les événements que vous allez organiser. Nous, là, on va vraiment s'occuper euh, de la couverture de la page, euh, de vos pages professionnelles. Donc, on va dans Canva et ici, on va marquer couverture Facebook. Et on clique. Là, vous avez la taille de la couverture Facebook. Ce que vous allez faire ici, c'est, comme on a pu le voir sur les logos ou autres, vous allez regarder dans les modèles existants s'il y a quelque chose qui vous parle. Vous avez la possibilité de partir sur un modèle simple euh, ou, de, comme je vous dis ici, de partir sur euh, quelque chose qui est un peu plus original. Moi, je viens d'en voir un déjà qui me plaît. Ça aussi, puisqu'on est sur une formation, donc ça pourrait être hyper hyper intéressant. Euh, bref, prenez quelque chose qui vous parle. Alors moi j'aime, euh, je l'ai vu il y a deux secondes. <rire> J'adore quand ça fait ça, vous voyez. Un truc. Alors, il y a celui-là que j'aime bien, qui pourrait vraiment euh, correspondre, donc qui ferait vraiment plutôt féminin. Et vous avez celui-ci qui ferait beaucoup plus professionnel euh, en ce qui concerne une formation. Mais comme je suis euh, en ce moment plutôt dans mon énergie féminine, et eh bien je vais prendre la première. Oui, tout le monde est euh, certains jours dans une énergie féminine et d'autres dans une énergie masculine. Donc, on va tout simplement cliquer sur ce modèle. Là, maintenant, on va aller le mettre à vos couleurs. On va faire en sorte qu'il qu rentre dans votre branding. Pour ma part, vous le savez, euh, on va travailler sur le logo que j'ai créé. Euh, donc, on va aller déjà chercher le logo et le coller en plein milieu. Hop, voilà, on le met ici. Bien sûr, on ne va pas le laisser ici. Euh, on va pouvoir le positionner éventuellement peut-être juste là. Non, ça, ça ne me plaît pas. CTRL Z... Voilà, on va le positionner euh, où il faut. Pensez que maintenant, avec les, les couvertures Facebook, vous avez ici votre avatar au milieu, donc ne mettez rien de très très important au milieu. Euh, ce qu'on pourrait faire, alors on va le mettre entièrement à nos couleurs, enfin à mes couleurs. Donc il faut que vous aussi vous le mettiez à vos couleurs. Les couleurs, c'est le noir et le jaune. Donc euh, est-ce que je mets fond noir et couleur jaune ou fond jaune et couleur noire on va faire fond noir, fond jaune et couleur noire. Ce qui fait que vous cliquez ici sur le fond. Là, c'est l'ensemble, c'est le fond hein, de ce que vous avez. Vous allez d'abord choisir la couleur qui vous correspond. J'aime bien ces couleurs, elles sont magnifiques. Nous, on a dit que cette couleur-là allait être jaune. Très bien. Et qu'ensuite, les éléments, qui actuellement sont rose clair, pour ma part, vont être noirs. Bien. Ça, je sais ce qu'on va en faire, mais on ne va pas s'en servir. On va prendre mon logo Ici, le logo de la formation. Alors, problématique, c'est qu'on a mis des textes en noir. Et ça, c'est problématique. Donc, ce qu'il me faudrait dessous, c'est une texture. Euh, donc, on va aller ici dans arrière-plan. Plutôt, on va aller dans... Euh, si je tape texture et noir, euh, ou marbre. Hein. Marbre noir. On va tester ça. Pour voir si on trouve quelque chose. Est-ce que... Il me prendrait la texture pour ça, mais absolument pas. Euh... Ça n'y arrive pas du tout. CTRL-Z ou reculer ici si ça ne vous va pas. Vous voyez, des fois, quand on crée quelque chose, bah, ce n'est pas ça. Des fois, il faut un peu plus de temps. Donc là, il me l'a mis en texture et moi, c'est pas ce que je veux. Oh, CTRL Z, moi ce que je veux c'est Ah parce que je suis sur arrière plan donc on va aller dans photo ici et on va taper marbre je suis très marbre en ce moment oh, j'adore cette couleur des fois j'aimerais bien repartir dans du rose et changer mon branding pour commencer sur autre chose mais <rire> c'est pas l'actualité donc ce serait beaucoup trop de travail on va prendre celui-ci voyez, et on va tout simplement le positionner on va positionner l'image en coin comme ça et on va réduire on va en fait se créer un, un fond pour nous. Donc, on va le positionner juste à la place de celui-ci. Et ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va reculer l'image. Ça se trouve, ça ne fera pas joli. Hein. Voilà. Est-ce que ça fait joli Je ne suis pas sûre. Donc ça, je voudrais le mettre en premier plan. Voilà. Euh, Est-ce que ce marbre fait joli Très sincèrement, absolument pas. Très sincèrement, absolument pas. Donc, on va faire autre chose. On va revenir en arrière. Quand vous allez créer des, des couvertures, alors ne vous étonnez absolument pas de devoir faire ça. Hein. C'est euh, systématique. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre... Hop. Donc là, je repars de zéro. On va juste rajouter le logo. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, euh, Qu'est-ce que j'ai dit ah là, même moi je m'y perds Donc euh, si je veux mettre le logo Le logo est noir et blanc Et Là c'est là qu'il aurait été intelligent De faire un logo avec une écriture blanche Et c'est ce qu'on va aller faire de suite Donc on va aller chercher ici On va aller rechercher son ancien logo Vous allez voir Donc ça c'est vrai que je le fais normalement et euh, donc je fais toujours un logo avec une écriture noire et un logo avec une écriture blanche. Pourquoi Eh bien parce que tout simplement euh, la plupart des fonds qu'on utilise pour les documents sont noirs ou blancs. Et que ben, là, si on n'a pas un fond avec une écriture blanche, et ben, ça va être problématique. Donc on va revenir sur le logo qu'on a fait tout à l'heure. Le grand logo. Ici, on va le dupliquer. On va le repasser... Euh, on a perdu le logo. Ouais, ouais. On va euh, ici le mettre en jaune. Et on va mettre les deux écritures ici en blanc. Enfin, J'ai déplacé parce que, euh, en fait, si le... je n'arrive pas à accéder à celui-ci... On va le faire blanc. Celui-ci, on va le faire blanc. On va repositionner ça. Et maintenant, on va... Ah, je ne l'ai pas mis trop haut. Parce que vu qu'on ne voit plus maintenant... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fond vert. Juste pour... Ou d'une autre couleur. Euh, juste pour voir où sont les textes. Voilà, très bien. Donc, maintenant, on va refaire un fond blanc. Raté. <rire> C'est le fond que je veux blanc. Voilà. Maintenant, on va le télécharger toujours euh, en, avec fond transparent, PNG. Et ici, on va télécharger donc celle qui est sur fond blanc. Hop là. Télécharger. On va revenir sur ce qu'on était en train de faire. Ici, euh... non, il veut pas. Hop, on va aller chercher la nouvelle couleur. On refait ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, le fond, on a dit jaune. Chacun des éléments ici, on a dit noir. On va mettre ça ici. On va aller chercher, importer un nouveau logo. Mais celui qui était donc maintenant avec le fond blanc, avec l'écriture en blanc. On va cliquer, On va le mettre sur la partie noire et vous voyez, ça va absolument tout changer. On va le mettre un peu comme ça. Ce que j'aimerais bien faire, on va voir si c'est possible si je fais ça. Je fais des expériences. Hein. <rire> J'aime bien des fois tester des trucs, même après. Non, ça ne va pas faire chose. On verra plus tard. Voilà. Donc, euh, alors ici, ce qu'on pourrait marquer, déjà ça, on va le mettre devant. Euh, premier plan. Premier plan. Voilà. Ça. Euh, la couleur donc, ne va pas, vous voyez. Donc ici, c'est « Formation à distance » pour devenir... On va mettre « Formation à distance », juste « Formation à distance ». On va changer la couleur, pareil, on va la mettre en blanc. On verra où on le positionne après, mais au moins en blanc, on le voit. On va changer la police, parce qu'on n'était pas du tout sur cette police. Ah, police, c'est part, Pardon, c'est ma faute. Hop, ici vous avez les polices qu'on utilise, donc on va garder les mêmes. Euh, on va, tic, tic, tic. On va laisser ça comme ça. Ici, on va pareil, changer la couleur. Euh, formation en ligne euh, de. Je n'ai pas encore le nombre exact, mais on va dire 400 heures. Formation à distance et certifiante. Euh, 400 heures. On va peut-être enlever le petit logo. Vous voyez ici, un petit logo. Donc ici, on pourrait peut-être aller dans éléments, chercher heures. Euh, et ensuite, ici, vous voyez, on va aller enlever ce petit truc-là. Et on va aller mettre un petit timer un peu fin comme celui-ci, qui est là, noir, mais qu'on va bien sûr mettre en... Jaune, parce que en fait il va être ici. Non, CTRL Z. Voilà, on l'aligne bien avec l'autre texte. Voilà, on va aller mettre le petit texte ici. On va l'aligner. On va faire comme c'est une formation qui est, euh, euh, on va aller mettre les petits logos. Euh, il faudra un fond noir. Alors, quand vous allez chercher sur Internet un logo, s'il est sur fond noir, quand vous cliquez dessus, ici, vous allez voir qu'il y a des petits carrés derrière. Celui-là, vous voyez, des pas sur fond noir, parce qu'il n'a pas de petit carré. Tapez fond noir. On va taper fond transparent, vous voyez, hop. On va prendre le premier. Voilà. Donc, vous faites copier l'image. Vous revenez sur votre logo. Alors, ça peut être ça ou d'autres images que vous souhaitez utiliser. Hein. Alors, chose qu'on n'a pas fait ici, on n'a pas modifié le nom. Donc, ici, c'est euh... plus facile, ensuite, pour retrouver couverture Facebook. Formation assistant ah. digital. On va les contrôler l'image qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. On va les mettre en petit. Ici. on revient ici moi j'ai cherché des logos qui m'intéressent vous pouvez faire pareil si vous avez d'autres euh, d'autres logos Donc là, je ne le prends pas en fond transparent. Pourquoi Parce que le fond est bleu. Et que, quoi, j'aurais peut-être dû faire pareil pour Pôle emploi, en fait. Ça aurait ressorti un petit peu mieux. Euh, voilà. Bon, on va pas... Je n'ai pas tous voulu faire parce que voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque Il nous manque ces images-là à changer. Et là, c'est vraiment... Alors, on va changer également ça. Euh, on va le mettre... Euh, tu, tu, tu. Non, je ne suis pas très jolie. On va l'enlever, on mettra autre chose. Voilà. On, ici, on a ce qui nous intéresse, en tout cas. Maintenant, les images. Les images, c'est vraiment un gros avantage que vous avez d'avoir la version gratuite de Canva. Donc, j'espère que vous, avez, euh, vous y avez bien accès. Ici, on va marquer, par exemple, télétravail. Parce qu'en en fait, euh, être assistant digital, c'est faire du télétravail. C'est une image, en fait. Alors, normalement, il y en a plein. Donc, on va pouvoir mettre... Euh... tic Il faut un truc qui fasse travailler quand même. Hein. Parce que si par exemple, vous voyez, je prends cette, cette image que je la mets là, on dirait pas trop que la femme s'amuse. Hein. On peut prendre celle-ci ici, vous voyez, comme ça. On peut prendre celui-ci. En fait, vous voyez, c'est deux secondes et demie. Hein. Vous prenez l'image, vous collez. Et... Euh... Si trouver des trucs un peu mieux. Il faut vraiment qu'on comprenne en fait sur les images que la personne elle travaille de chez elle. Moi, c'est celle-ci qui ne me plaît pas. Donc, ce qu'on va faire ici, euh, on va marquer hmm, web. On va voir ce qu'on trouve avec web. Il faudrait un truc. Mais ça, ça pourrait être pas mal. Mais comme ça, là. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va aller améliorer les images pour les faire entrer dans votre branding. Alors première chose, vous cliquez sur l'image, vous allez dans le filtre. Et vous allez éventuellement regarder quelle image correspond le mieux à votre style. Voilà, moi en général je sais que j'aime bien faire d'art. Euh, sinon, vous allez tout simplement ici dans ajuster. Et vous positionnez, voilà, vous améliorez les images. Pour essayer d'avoir un, un effet qui vous corresponde. On le fera plus lorsqu'on va retravailler vos propres, vos propres images. d'accord Donc moi, je vais juste utiliser un filtre euh, préétabli. Vous voyez, là, par exemple, c'est très très moche comme ça. Donc, euh, si je la laisse, euh, dans ce cas-là, on va aller tout simplement ajuster. Donc, on va accentuer, accentuer pas trop la saturation des images. Voilà, moi, j'aime bien. Alors, on va faire comme ça. Euh, baisser le contraste. Et peut-être, dans la luminosité, non euh, on va tester avec... Voilà, un peu moins flou. Vous voyez, elle est un peu plus nette, l'image. J'aimerais un peu plus que le vert ressorte. Vous voyez, un peu comme ça. Euh, on va peut-être contraster. Voilà, parfait. Vous voyez, je la trouve très jolie. En jouant avec les saturations, c'est très bien. On va faire pareil avec lui maintenant. Allez, ajuster. On va faire euh, comme ça, un peu moins flou. Et euh, Voilà. Vous voyez, c'est plus vif au niveau des couleurs. Et... Bah, Celle-ci, elle est bien travaillée déjà. On va voir si on doit la, la modifier ou pas. Non, c'est juste la saturation. Voilà. Bien. Voilà, en quelques minutes, on a un, un bandeau de couverture Facebook qui est absolument et entièrement euh, vraiment professionnel. Alors, on peut rajouter des petits éléments d'amélioration. Donc, on va aller dans « éléments ». Et par exemple, on va taper euh, « ordinateur ». Donc ça c'est ce que Moi je suis très en mode filigrane aujourd'hui. J'adore ça. Euh, donc j'aime beaucoup mettre des, des effets en transparence. Donc on va chercher un petit ordinateur euh, un peu sympa euh, qui ne fasse pas non plus Moyen Âge. Par exemple celui-ci. On va. Euh, je préférerais autre chose. On va trouver un truc. Sinon on prendra celui-ci. Voilà celui-ci un peu. Euh, voilà. Il Vous voyez il est uni au niveau de ses couleurs. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le réduire. On va le tourner un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, qu'on soit d'accord. Moi, c'est juste que je viens de faire une bêtise. CTRL Z. On va prendre cette image. Vous savez tout à l'heure, on a supprimé un élément. Donc celui-là, on va le mettre là. On va le mettre beaucoup plus petit. On va le faire euh, dépasser comme ça. On va lui prendre une couleur... Euh, ouais, ça, ça peut être pas mal. Non, on va lui prendre une autre couleur. Et vous savez ce qu'on va faire On va le faire. Euh, non, j'ai besoin qu'il soit d'une autre couleur. Je voulais le faire jaune, mais on ne peut pas parce qu'il va y avoir du fond jaune. Donc, on va aller choisir une couleur un peu euh, Ouais, blanche comme ça. Ça peut être crème. Mais pour qu'il soit fondu, on va aller cliquer sur ce bouton-là qui va permettre de créer une transparence. Et on va le mettre en transparent comme ça. Vous voyez et on va peut-être même le mettre un peu plus en bas que là, parce qu'on a les logos en haut. Vous voyez Là, on a quelque chose d'assez, d'assez professionnel, d'assez. Euh... Ben voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me manquera un logo ici, parce qu'il me faudra aussi Datadoc, euh, Datadocker, euh, data etc. Euh, on va le rajouter, regardez, comme ça ce sera fait. On va aller prendre celui-ci. Je dois déjà l'avoir dans mes éléments, mais c'est pas grave. Copier, on revient ici. CTRL V. Ah, il m'a repris l'autre. Il n'a pas dû me copier celui-ci. Hop, copier l'image. On revient ici. CTRL V. Très bien on le met en tout petit pour qu'il soit bien aligné aux autres on va peut-être le mettre euh, ctrl z voilà juste là sous, euh, sous le texte et voilà il ne vous reste plus qu'à faire hop comme on a fait tout à l'heure, télécharger. Alors là, vous pouvez le faire en PNG ou en JPEG. Le PNG, sachez qu'il est beaucoup plus léger en fonction de où vous allez le mettre. Donc, euh, donc voilà, télécharger et on va pouvoir le mettre sur la couverture Facebook. Alors pour ma part, qu'est-ce qui va manquer et bien, il va manquer tout simplement euh, le logo, puisque moi je rajoute toujours, toujours euh, le logo de. Hop Annuler, on le fera tout à l'heure. Hop, ici, moi j'ajoute toujours en fait le logo de ma société. Je ne sais pas s'il est là. Non, je ne pas fait dernièrement. Euh, donc, il doit être beaucoup plus bas. Mais moi, je rajoute toujours le logo de ma société que je mettrai ici. Et donc, quand vous verrez cette image, vous verrez qu'elle est euh, bah, avec mon logo, ma petite madame avec la tête carrée, parce que j'aime bien être organisée. Voilà. Voilà, vous avez une belle couverture professionnelle avec le logiciel Canva. Si vous avez vu, c'est vraiment hyper simple. Et puis quand on a accès à l'ensemble des éléments de, de Canva, eh bien on a justement euh, cette facilité euh, à avoir des choses très très professionnelles, rares. Euh, là, j'étais un petit peu longue parce que je dois vous expliquer, mais normalement, ça va vraiment, vraiment beaucoup plus vite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous laissez un euh, pouce, un quart, en hein, fonction d'où vous voyez la vidéo. Euh, si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir d'autres tutos Canva, vous me les mettez euh, dans les commentaires, sachant que je vous en ai prévu une bonne dizaine, quinzaine dans les jours à venir, puisque là, je vous fais une vidéo par jour au niveau de Canva. Et, euh, et puis, voilà... Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous, ne changez pas, soyez juste plus visible.